Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma à Koh Samui. Aujourd'hui, je me trouve en direct de Chaweng Beach Road. Je viens vous faire une mise à jour régulièrement et surtout répondre aux différentes questions que j'ai reçues. Alors, on y va. C'est parti. Bonjour. Et là, je rencontre mes abonnés, alors ça c'est toujours amusant et ça fait plaisir. J'en profite pour vous montrer que la vie reprend à Koh Samui. Je me trouve justement en face du Shaweng Regent Beach Resort, à la demande de Karine, qui a demandé si c'était toujours en activité et surtout s'il y avait des commerces ouverts à proximité. Et bien, je peux vous confirmer. Il y a pas mal de commerces ouverts. Le tournage a été réalisé dimanche 19 décembre, c'est-à-dire avant les nouvelles dispositions prises par la Thaïlande. Amazonia est ouvert et a refait un plein complet de maillots de bain, de sacs de petites robes légères. Ça va, Dika Amazonas. Ah, avec les flip-flops assortis. Karine me demandait si l'Elephant Bar était ouvert. On va aller faire un tour jusqu'à la plage. Dimanche 19 décembre 2021, il est environ 17h30. Donc le Harbar est toujours en travaux, son voisin également. Karine, voici donc votre réponse en image, ici sur ma gauche. J'ai bien peur que ce soit fermé. J'avoue qu'au moment où j'ai filmé cette vidéo, j'avais l'impression que c'était fermé. Il y a bien une personne, mais il y a très très peu d'activité visiblement. Je réalise l'édition de cette vidéo les 23 et 24 décembre. J'ai conscience qu'entre-temps, la Thaïlande a pris des dispositions particulières, notamment sur le blog de Richard Barrow in Thailand ou aussi sur celui de Mike sur le blog Thaïlandi, pour les francophones, que apparemment la Thaïlande va faire son possible pour traiter toutes les particularités. Par exemple, si dans votre famille, deux personnes ont déjà eu leur Thai pass et deux autres sont en attente. Il semblerait qu'il faille patienter. Ils auraient 22 000 demandes non traitées. Croyez bien, on espère que vous puissiez tous venir. Je profite de cette petite balade sur la plage de Xiaoing pour adresser mes remerciements à Olivier qui, sur sa chaîne YouTube, Vivre en Thaïlande a mis à l'honneur deux femmes expatriées qui ont des chaînes YouTube, une personne qui s'appelle Karen qui vit à Phuket, et ma chaîne et moi-même, ici à Koh Samui. Donc je voulais absolument le remercier. Je pense que grâce à lui, j'ai environ 200 followers de plus. Ça fait toujours plaisir Un grand merci Olivier La marée est assez basse aujourd'hui, puisqu'on voit la, la barrière de corail. Les pêcheurs en profitent. Tous les 15 jours, je fais à peu près une mise à jour sur chaque euh, territoire euh, Shaweng et... Fisherman Village, je suis en train de terminer la vidéo sur Fisherman Village, épisode numéro 3. Voici sa miniature puisqu'elle est désormais en ligne. Et j'avoue qu'à chaque fois c'est la surprise de voir toujours de nouveaux établissements qui sont ouverts. Il y en a vraiment de plus en plus. Mais en tout cas, on voit bien que l'activité reprend et la confiance des gens aussi. Et ça, c'est important. Donc, je viens de passer devant le Choweng Resort. Donc, Karine a sa réponse. C'est bien ouvert. Petit passage, je vous montre plaisir de s'adonner au massage sur la plage. peut-être ce que sont tous ces sacs au sol ce n'est pas de la pollution, pas cette partie là en tout cas il s'agit de, de sacs qui permettent de retenir la plage et le sable en période de mousson on a des grosses vagues qui emportent tout au passage donc la précaution pour éviter d'avoir de ne plus avoir de sable du tout est justement de poser ces sacs jolie ambiance pour le Dara Seren établissement assez chic et regardez le nombre de personnes qui se sont installées ici devant le moonrise ça sent bon le poisson Il faut savoir que le gouvernement thaïlandais a renouvelé l'aide qu'il qu apportait aux Thaïlandais qui ont droit à des forfaits à tarif réduit. L'aide était censée s'arrêter au 16 décembre et elle a été reconduite. Je ne sais pas pour quelle durée, mais c'est sûr que ça permet à un certain nombre de personnes thaïlandais de voyager. Wadekar! Pour ceux qui connaissent je me trouve à la hauteur de OP Bengalo séance de massage directement sur la plage je voudrais vous amener vers une petite adresse secrète on va dire discrète puisque quelquefois on me dit que c'est plus secret il faut que j'en ai parlé il y a forcément des endroits que j'aime mieux que d'autres alors vous, vous l'avez compris Shaoing n'est pas le, le coin de, de Samui que je préfère. Néanmoins, il y a quand même des endroits que j'apprécie. Alors, notamment ce coin ici, parce que justement, il y a de l'ombrage. Alors à cette heure-ci, c'est pas forcément nécessaire. que j'aime bien, mais apparemment il n'a pas encore assuré sa réouverture. s'appelle la Marine. Et si je l'aime bien, c'est justement parce que c'est un endroit abrité avec une plage qui est large. Il faut savoir qu'en raison de la marée, quelquefois la plage est complètement mangée par la mer. Et à cet endroit-là, c'est un petit peu plus reculé et on a droit, par chance, à un peu d'ombre. Je suis comme les tailles, je cherche l'ombre maintenant. Bon, voilà pour cette partie de plage. Et comme j'ai d'autres questions pour euh, la partie un peu plus au sud, on va y aller. Je me trouve au Chawang Beach Resort. Ban bon, bon, Chawang Beach Resort. Et pour euh, Alan Bell et Craig Simmons qui m'ont demandé si c'était ouvert. Alors on va faire un petit passage jusqu'à la plage. C'est parti On va traverser l'établissement qui propose... Euh, un aménagement de paysager tropical. Je le trouve un petit peu moins soigné que son voisin qui porte le nom de Garden. En fait, c'est le fait qu'ils aient mis du béton au sol. Ça faire beaucoup de décoration à ce niveau là qui me fait dire ça mais sinon ça a l'air quand même bien entretenu c'est ce qui est le principal la diversité au niveau des végétaux est également différente c'est plutôt de l'herbe je confirme que le spa le spa est ouvert, le restaurant, le bar sont ouverts également, ainsi que la piscine. Que oui, vous entendez, c'est un cocktail qui est en train d'être préparé. <mérite> Je ne sais pas si vous connaissez le cocktail qui s'appelle Mai Thai, qui est très connu en Thaïlande. Je sais qu'il a toujours des couleurs un peu rouges comme ça. Il vous doit être quelque chose comme 18h. On est proche du coucher de soleil. Pas très beau ce soir. Salika. L'hôtel est directement sur la plage. Avec possibilité de faire du jet ski à proximité. La balancelle se prête particulièrement au selfie. Pour le chihuahua <rire> donc je vous confirme Alan Bell and Craig Simmons, le Ban Chawang Beach Resort est bien ouvert ainsi que ce qui se trouve à proximité <rire> On se trouve maintenant devant le Muraya, qui est un, un genre de condo qui propose des, des appartements. On se trouve dans le secteur, derrière le lac, à la hauteur de la police. Et il me demandait si c'était ouvert. Donc là, je viens de rencontrer quelqu'un qui m'a dit que l'établissement est bien ouvert. Je réponds ici à la demande de Silvano Dintino. À la demande de Murer Reto. Je me trouve devant le Shawen Blue Lagoon Resort. Malheureusement, celui-ci est fermé, bel et bien fermé. En revanche, en face, il y a un établissement qui s'appelle Frego, qui est ouvert et qui a l'air bien joli. À la demande d'un abonné, je me trouve également devant la pizzeria Le Sud à Shawen. On m'a demandé. Si c'était ouvert, vraisemblablement, un habitué. Et bonsoir. Et bonsoir. Est-ce que vous êtes Nico Paoli C'est moi en présent. J'ai un de mes abonnés qui m'a demandé si c'était ouvert, le bar Le Sud. Donc je venais voir. C'était Emma en direct de Kosami. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je rappelle que cette vidéo était essentiellement pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Je ferai mon possible pour réaliser des actualisations assez régulièrement. Je vous remercie pour vos likes. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir. A bientôt sur ma chaîne. Bye bye